Alors bonjour tout le monde, bonsoir. Euh, je tâcherai de ne pas abuser être, euh, de, je sais pas, pour votre dernière réserve d'énergie, votre bienveillance. Euh, voilà. Merci en tout cas d'être là. Euh, je vais en plus vous faciliter la tâche parce que je vais vous globalement vous demander de lire un ouvrage et je vais le faire pour vous, avec vous. Voilà. Donc, on sort... ah oui, je ne vous ai même pas présenté, attendez, c'est n'importe quoi. Donc Pierre Katsarov euh, est doctorant donc, en première année à l'Université euh, de bordeaux montaigne et il est dans l'unité de recherche euh, plurielle. Euh, il, il, il, euh, il enseigne euh, chez nous, il va commencer à enseigner chez nous parce qu'il est, il est lauréat de, de, de, de, de, comment dire, du, du, du contrat euh, doctoral. Euh, donc... Euh, ou pluriel. Et il commence donc une recherche sur le roman contemporain tourné vers le terrorisme. Voilà, en restant le plus vague le possible. Le plus vague possible. Voilà. Donc, euh, j'y vais. On change complètement de registre. Hein. Je commencerai par dire qu'on s'accorde, c'est devenu un lieu commun de considérer le 11 septembre comme une date d'entrée tragique dans le 21e siècle, sachant que ces attaques ont notamment inauguré des vagues d'attentats en Amérique du Nord. Euh, puis en Europe de l'Ouest, et ont rappelé euh, de façon cruelle au besoin fondamental de comprendre, d'élaborer un certain nombre de récits euh, devant euh, ce qui surgit d'abord, à savoir la sidération. Euh, cela a été le rôle des discours politiques, médiatiques et également scientifiques depuis 2001 notamment, et aujourd'hui on s'accorde à dire que le nom de cette trajectoire qui conduit un individu à un jour commettre un attentat est la radicalisation. En dépit des critiques nombreuses, euh, les interprétations en termes de fanatisme, de choc des civilisations, de folie meurtrière et nombre d'étiquettes politiques et médiatiques alimentent euh, une grille de lecture morale et composent un univers plus ou moins manichéen dans lequel on reçoit le phénomène et on tente de l'interpréter. On pensera par exemple à la notion de guerre contre la terreur de l'administration Bush et la politique étrangère associée qui constitue le contexte d'écriture du roman de Mohsin Hamid dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, Mohsin Hamid euh, est un écrivain pakistanais naturalisé britannique qui pourrait recevoir les étiquettes euh, outre de bel homme euh, d'écrivain de la globalisation et de la transnationalité. Et donc, dans ce roman, The Reluctant Fundamentalist, traduit par l'intégrisme malgré lui, euh, Hamid donne à lire le monologue de Changhez, un Pakistanais qui s'adresse à un auditeur auquel le lecteur est invité à s'identifier par un jeu d'adresse direct au cours d'un repas dans un marché de Lahore, la capitale du Pakistan, qui constitue donc le cadre énonciatif. Si on rend la chose très transparente, nous sommes à Lahore, c'est le marché d'Anarkali, je suis Changhez, vous êtes mon otage, un Américain, bien bâti, assez mystérieux, euh, dont on ignore un peu tout, mais qui a l'air d'être là, en mission, dira Mohsin Hamid, ou le narrateur, euh, Changhez euh, brossera, au cours d'un récit qui revient sur son parcours américain, le portrait notamment de Jim, son patron, et de Erica, son amante. Il fait le récit de sa propre radicalisation idéologique, tout en laissant planer un doute sur ses véritables activités. Est-il impliqué ou non dans des activités ou des réseaux terroristes De même que, en retour, planera un doute constant sur la véritable identité de cet auditeur-lecteur. Est-il un assassin sous couverture ou un simple touriste rencontré de manière fortuite de littérature, et c'est ça qui nous intéresse, n'est donc pas ici une simple illustration des modèles scientifiques ou une exemplification des vignettes médiatiques et politiques. Au contraire, elle ouvrira un espace qui prend pour objet la fabrique d'un appareil de représentation du monde. Donc elle ouvre un espace où se pense, se conteste et s'altère le politique, dans le sens ranciérien, comme constitution d'une sphère d'expérience spécifique où s'établit un certain partage du sensible. Donc je présenterai... Comment Mossin Hamid utilise de manière ludique un certain nombre de clichés et de réflexes euh, qu'on peut reconnaître comme appartenant euh, au discours médiatique ou politique et une symbolique exagérée afin de confronter le lecteur à la nature finalement radicale de toute adhésion qu'il peut euh, être amené à conduire à des représentations et des valeurs, lui rappelant ainsi la responsabilité inhérente à son activité de jugement ce faisant, euh, j'aimais l'hypothèse que ce sont les termes de radicalité et ou de radicalisation qui se chargeront de manière à déborder leur seul emploi politique. Donc on verra euh, d'abord que euh, le roman consiste en un récit singulier de radicalisation qui constitue en fait un piège ironique pour le lecteur. Euh, Changhez, en réalité, pointera plutôt les impasses politiques qui minent une société américaine en pleine radicalisation au lendemain des attentats du 11 septembre si bien que la dimension politique du roman reviendrait alors à présenter au lecteur un miroir de sa propre radicalité. Donc Changhez est ce personnage qui prend en charge un récit qui ironiquement piège son lecteur occidental, et désigné comme tel, dans un jeu constant de stimulation et de révocation d'un certain nombre d'attentes euh, liées à des émotions qui sont déjà présentes, présupposées par l'auteur et le narrateur, suspicion, crainte, loyauté, peur, euh, émotions qui sont toutes euh, exacerbées dans le contexte post-11 euh, septembre. Donc, Chinggis narre son histoire singulière, et dès le titre on remarquera que la mention de l'intégriste, fundamentalist en anglais, programme une attente pour ce lecteur euh, dans un contexte de préoccupation constante pour le terrorisme. Le roman est publié en 2007, donc deux ans après les attentats de Londres, six ans après euh, le 11 septembre, et notamment un terrorisme d'inspiration religieuse. Cependant, ce titre contient également une nuance dans cet adjectif, « reluctant », traduit par « malgré lui », ce qui constitue un premier pied de nez. L'oxymore d'un intégrisme réticent renvoie immédiatement à un régime de sens où la certitude est bien peu certaine et l'horizon d'attente est déjà brouillé. Donc on lira le récit d'une trajectoire vers une posture éminemment radicale. Changhez, qui se destinait à devenir un parfait américain et un analyste modèle dans un grand cabinet de conseil, nommé Underwood Samson, U.S., enchaîne les désillusions subit l'atmosphère sécuritaire et xénophobe qui se développe aux États-Unis au lendemain du 11 septembre, se met à porter la barbe en signe de résistance, euh, abandonne son poste, retourne au Pakistan et devient un professeur d'économie et militant actif. Son discours va être ponctué de critiques acerbes euh, que je mets en exergue ici. « The rhetoric emerging from your country provided constant fuel for my anger. Such an America had to be stopped. » Certains programmes quand même qui s'est à bord. Euh, il s'adresse à un Américain, rappelons-le. Néanmoins, on ne trouvera pas dans ce récit euh, celui d'un individu qui sombre dans la violence. Il s'agit plutôt de créer en fait, des tensions permanentes qui font de cette violence un horizon sans que jamais la chose ne soit dite ou montrée. Il n'y aura pas de passage à l'acte en tant que tel. Cenguez semble simplement s'amuser à mettre son auditeur-lecteur sur ses gardes notamment lors des nombreuses interruptions de son récit, qui sont rythmées par un repas qu'il prend avec cet Américain, ainsi de la mention d'un de ses étudiants arrêté pour avoir planifié l'assassinat d'un fonctionnaire américain, ou de l'évolution progressive de la situation cadre, la nuit tombe, le serveur est inquiétant, il les prend en filature. Donc on arrive à cette idée que cette stratégie narrative prend l'allure d'un piège étouffant pour un lecteur à la merci complète d'un narrateur finalement peu fiable, pourquoi peu fiable Car seul détenteur de la parole est d'une parole qui plus est énigmatique, raffinée et menaçante. Les nombreuses protestations d'authenticité et de véracité sont des déclencheurs d'une suspicion qui est même parfois imputée à l'auditeur. I see from your expression that you do not believe me. Still, I can assure that everything I have told you thus far happened more or less as I have described. L'auditeur-lecteur est en outre immédiatement reconnu, et assigné à une certaine identité, un sexe, une apparence, une nationalité, plus tard une orientation sexuelle, à mi-chemin entre le délit de faciès et une forme d'expertise anthropologique dont on ignore l'origine. No, le piège se referme d'autant plus que le narrateur a le monopole de la parole dans un environnement linguistique où il est le garant de la traduction de l'ourdou à l'anglais. Le lecteur est donc assimilé à un personnage en absence totale de maîtrise. Il doit se laisser porter par un narrateur dont le récit alterne entre des déclencheurs amusés de tension et des scènes pathétiques qui rendent en définitive très incertain le sens à donner à la lecture et le jugement à porter sur ce même locuteur. En effet, Changuez, qui se montre au cours de son récit comme quelqu'un de très doux et sensible, est victime d'une scène d'insultes euh, et d'humiliation euh, raciste lorsqu'il se fait agresser dans un parking aux états unis quelques jours, quelques semaines, après euh, les attentats du 11 septembre. Cette dynamique contradictoire constitue, selon moi, un piège littéraire, mais également éthique, sur lequel on reviendra plus tard. Il s'agit donc de penser que le motif de la radicalisation est peut-être finalement un leurre depuis le départ. Le récit a une saveur qui repose sur le fait que l'univers sensible dans lequel le lecteur occidental le reçoit programme est présupposé et programme un certain nombre d'attentes qui vont être conjointement entretenues et déjouées, stimulées, puis révoquées. Pour le moment remarquons simplement que d'autres questions prennent le pas sur le basculement de Changes vers cette posture anti-américaine et la question principale est notamment une question identitaire. Changez s'emploie à signaler que certains modes d'existence lui ont été progressivement rendus impossibles ou déniés au cours de son séjour américain. Le récit est fondamentalement instable et le narrateur s'en amuse, puisque la vérité et le mensonge dans sa confession sont indiscernables. Il s'emploie juste à jouer avec les attentes de son lecteur. What exactly did j'ai fait pour arrêter l'Amérique ?» vous ask? demandez. N'avez-vous vraiment idée, monsieur ?»« Vous hésitez. »« Je vais vous dire ce que j'ai fait, même si ce and I fear it may well fail your expectations. E dispose finalement d'un moyen pour identifier un certain nombre de limites inhérentes à l'espace politique et éthique américain et organiser les jalons de son affirmation identitaire et subjective. Si bien qu'on pourrait dire que sa radicalisation en tant que telle revient plus au fait d'avoir su trancher entre plusieurs discours d'emprunt, plusieurs discours qui lui sont imputés et proposés, plusieurs lieux, dans lesquels il tente de vivre, et d'avoir trouvé les moyens de s'assurer une forme de stabilité. Le texte de Mossin Hamid repose habilement sur un paradoxe, celui, que la, celui qui dit que la relative instabilité du récit de Chang'ez se fonde sur des éléments qui se veulent extrêmement transparents et donc très faciles à identifier. La relation de Chang'e au territoire américain va être figurée de manière presque trop lisible euh, à travers différents personnages et institutions que j'ai mentionnés en introduction. D'une part, donc, le personnage de Jim, présenté comme un mentor au sein d'un cabinet dont les initiales renvoient immédiatement aux états unis comme nation, (US), Jim apprécie Changhez et lui reconnaît une certaine ressemblance que celui-ci va recevoir volontiers, comme un mode aussi d'intégration, tout en sachant que cela s'écarte de la réalité. Jim vient d'un milieu dirt poor et incarne la réalisation du self-made man à l'américaine, alors que Changhez, en réalité, vient d'une famille qui certes est en plein déclassement économique à Lahore au Pakistan, mais sans pour autant être pauvre. Il admire Jim, mais finit par rejeter sa grille de lecture néolibérale, pragmatique et vorace qui partage le monde selon des purs critères de rentabilité au nom d'un idéal de progrès déshumanisé qui valorise la figure du requin, du shark. L'entreprise et Jim deviennent très rapidement des symboles très clairs et très lisibles de l'impérialisme économique américain. D'autre part, et plus euh, pathétique, c'est la relation amoureuse avec Erica, une étudiante de Princeton, où euh, étudie également Changhez, son nom est hautement évocateur, Erika, I America. America. Et elle devient le support métaphorique de la relation de Changhez à toute la nation. À la fascination de Changhez pour Erika répond à un intérêt sincère, teinté d'exotisme, d'Erika pour Changhez. Cette relation est malheureusement entravée d'abord par la nostalgie de la jeune femme qui fait le deuil de l'amour de sa vie, Chris, mort prématurément, avant de devenir absolument impossible au lendemain des attentats, et alors que Chang'ez doit faire concurrence à un amant mort et mythifié, le personnage d'Erika répond de plus en plus, elle, aux critères ou aux marqueurs qu'on attendait de la radicalisation. Elle s'isole, s'enferme dans un monde qui rejette radicalement le réel, change d'apparence, finit par passer à l'acte, c'est-à-dire que dans son cas, elle disparaît. On ignore si elle s'est suicidée. Et ce, d'une manière que le narrateur associe à une piété presque sectaire. She was gaunt and she glowed with something not unlike the fervor of the devout. Mais termes sont assez évocateurs euh, et il l'associe à quelqu'un qui lit de manière beaucoup trop rigoureuse « The Holy Book ». Le récit exhibe donc des supports qui permettent de matérialiser l'échec constant à faire communauté, à redéfinir un espace au sein de l'ère américaine où Chang'ez aurait une place. L'échec amoureux et l'échec socioculturel se superposent, d'une part, Changhez raconte que finalement, il a simplement tenté d'être le plus américain possible lors de ses déplacements professionnels dans des pays pauvres avec Jim, et d'autre part, il se compromet pathétiquement en offrant à Erika de n'être qu'un corps sur lequel elle puisse projeter la nuit de leurs seuls ébats, le souvenir de l'amant mythique et magnifié. Dans les deux cas, la tentative est infructueuse, et l'échec se lie dans les mêmes termes qui en dévoilent le potentiel mythique ou mythologique. Chris and Erika's time was a past all the more potent for its being imaginary. « It was, after all, a religion that would not accept me as a convert. » D'une part. D'autre part, « As a society, you retreated into myth of your own difference. » Dira changuez à cet Américain. Donc c'est l'opération mythique au fondement de toute communauté, et politique notamment, qui est ici déclinée, identifiée et reprochée à l'auditeur-lecteur, qui est supposée en définitive incarner les États-Unis, peut-être plus largement l'occidental en général, Mosin Hamid rendant ici sensible une idée qu'il développe par ailleurs, à savoir que les civilisations sont des illusions tenaces, dangereuses et puissantes. Ainsi, le traitement que Changes semble réserver à son, à son auditeur apparaît comme le retour de bâton d'un mécanisme constant, qui révèle, donc constant dans l'espace social et qui révèle un certain rapport de force, à savoir que nous sommes ou nous serions ce que l'autre, l'altérité avec un grand A, nous fait être, et la négociation de cette identité, est âpre, Changes raconte comment il s'est défait d'un régime général d'assignation. C'est ça, peut-être, euh, sa vraie radicalisation. Le monde qu'il désirait intégrer s'est brusquement radicalisé, s'est défait, et il s'est vu confier la tâche impossible de n'avoir aucune loyauté contradictoire. Quand bien même il y serait parvenu, ce n'est pas à lui que revenait l'évaluation de cet accomplissement. Il répète à plusieurs reprises euh, qu'il est conscient d'appartenir à une suspect race. Le roman entier devient donc le signe d'une reconquête de la part de Tchenghez qui reprend une certaine maîtrise sur le monde. Son récit en fait le seul maître à bord. Il y conjugue ce qui ne pouvait l'être dans le temps narré. Le récit est rythmé par ce repas au marché d'Anarkali à Lahore, mais les ruptures au sein de ce récit assurent un va-et-vient constant entre les espaces pakistanais et américains, ce qui était autrefois impossible, et des vieilles bâtisses du marché. On en vient à commenter le faux vieux des bâtiments de Princeton gaze est donc capable de maîtriser les regards qui sont portés sur le monde et de choisir la sensibilité qui doit prévaloir selon lui. Il explique la conscience qu'il a de l'American gaze et pose les bases d'une nouvelle communauté sensible, a sort of third world sensibility, comme il dit, qui semble a priori se définir en opposition à la communauté américaine. Il précise à cet Américain, there are adjustments one must make if one comes here from America, a different way of observing is required en définitive délaisse le rôle de janissaire au service de l'impérialisme économique américain. Donc Ce qui est intéressant, c'est que cette référence culturelle aux milices de soldats d'origine chrétienne convertis à l'islam dans l'Empire ottoman lui est présentée au cours d'une mission au Chili, où un vieux libraire de Valparaiso, qui s'appelle Juan Bautista, Jean Baptiste, celui qui baptise aussi, bon, voilà, encore une fois dans une symbolique très, très exagérée mais à dessein, euh, donc ce vieux libraire, finalement, lui donne un outil pour nommer ce qu'il pense être. La radicalisation dont il est question est donc en fait d'abord la tentative euh, d'élaborer une réponse à la question « qui suis-je » et ne se loge dans l'imaginaire du terrorisme que de biais, de manière à jouer avec peurs et fantasmes d'un auditeur-lecteur entièrement fabriqué par le narrateur. Mais plutôt que de reproduire donc, des séparations franches, le roman va ouvrir un espace politique neuf la notion de radicalisation n'est pas viable dans ce roman sous sa seule acception politique et administrative qui renvoie donc comme on l'a dit à des trajectoires en amont d'événements terroristes et depuis 2001 est étroitement sinon trop étroitement lié au terrorisme islamiste. En effet, ce mécanisme de radicalisation est désormais compréhensible comme un effort de stabilité identitaire ou comment dire un effort pour parvenir à une stabilité identitaire ou comme la caractéristique d'un discours qui vise à présenter une image de soi stable et ferme, à même de s'imposer à autrui. Canguez est rendu progressivement inapte à investir tous les rôles d'emprunt qui lui étaient proposés, et il radicalise sa position, c'est-à-dire qu'il la stabilise. Conscient du jeu social, il affirme être sensible à la question de la public persona, mot qui revient plusieurs fois, il sait qu'il la maîtrise par moments, mais le personnage qu'il peut présenter au monde n'est toutefois pas autonome, et finalement, Changes est heurté par le risque de dépossession qu'il y a à systématiquement s'adapter à un environnement social et culturel sur lequel on n'a pas de prise. Il formule euh, le constat de manière très simple I like stable core. Et lorsque le jeune Changes en mission à Manille voit à la télévision les images du 11 septembre, événement un peu euh, pivot dans le roman, il explique avoir été finalement plus sensible à la puissance des images, au symbole qui était lisible, euh, que compatissant pour les victimes. Ressentant presque une forme de joie étrange, ce qui choque évidemment son auditeur et qui pourrait choquer n'importe quel lecteur. Death on television moves me most when it's fictitious and happens to character with whom I have built up relationships over multiple episodes. Et cette prééminence du caractère fictif ou du symbole suggère finalement une lecture euh, de toute relation intersubjective, au moins dans l'espace du roman, comme une négociation avec autrui de l'image ou de la fiction de soi que l'on désire faire exister. En un sens, Hamid élabore un roman dans lequel l'identité, qu'elle soit singulière ou collective, repose sur des représentations partagées qui font l'objet d'une élaboration commune entre narrateur et lecteur. Or, ces représentations partagées, les grands symboles, les stéréotypes culturels sont ici mis en cause et exposés en ce qu'ils sont des symboles et des stéréotypes culturels, leur ôtant ainsi un semblant de naturalité, en les, déplacement, en les déplaçant pardon, hors d'un certain registre mythique. C'est pourquoi ces symboles surinvestis et surlisibles sont multipliés. C'est également pourquoi le narrateur expose des archétypes et des renversements évidents de ces clichés. Parce qu'en lisant, il les rend lisibles comme tels, à savoir comme des fondements communautaires, et il applique ainsi le credo de Underwood-Samson, « Focus on the Fundamentals ». Le cabinet et le personnage d'Erika sont des symboles, largement transparents, ne serait-ce que sur le plan de l'onomastique. Changhez convoque également des stéréotypes bien reconnaissables, de la nonchalance et de la désinvolture teintée de supériorité qui devraient caractériser aussi bien l'étudiant classique d'une Ivy League school ou le grand bourgeois de l'Upper East Side, le père d'Erika, à ce sujet, dira du Pakistan euh, avec la condescendance archétypale du dominant « Don't get me wrong, I like Pakistanis ». But you guys have some serious problems with fundamentalism, globalement c'est ça. Pourtant, dans l'économie du roman, le fondamentalisme est américain et économique, pas du tout religieux. Focus on the fundamentals, this was Underwood Samson's guiding principle, drilled into us since our first day at work. It mandated a single-minded attention. En somme, à la différence des discours politiques et médiatiques, le roman n'apparaît pas comme monolithique. Et Mohsin Habib ne s'emploie pas simplement à reconduire un mécanisme de fabrication et de mise en partage de représentations, mais au contraire, il fait voir au lecteur à quel point ce sont des fictions qui sont à l'origine des représentations dans l'espace social. Et ce faisant, il le met en garde contre une adhésion naïve à des émotions et des représentations partagées, et surtout préexistantes. Cette mise en garde repose notamment sur le fait que cet auditeur de Changes est programmé comme une machine à interpréter des signes, et le lecteur, qui est a priori confondu avec lui, assimilé dans le jeu d'adresse, se trouve en réalité à très bonne distance pour l'évaluer. Au fil du récit, Changes se construit une figure qui, en surface, joue avec le portrait médiatique cliché du fondamentalisme islamiste. Il mentionne la barbe, ça c'est le premier mot d'ailleurs du roman. Uh, may I be of assistance? Je me permets. Excuse me, sir, may I be of assistance? « I see I have alarmed you, do not be frightened by my beard, I am a lover of America. » Évidemment, ça me met aussi un petit peu en alerte, mais c'est le jeu. Donc ils ont construit ce portrait médiatique, euh, et factice, barbu, une cicatrice énorme sur l'avant-bras, euh, obtenue dans un camp, on ne saura pas lequel, volontairement il ne dit pas tout, et il insiste sur le fait que son auditeur est constamment sur le qui-vive, telle une bête traquée de Linky -Pitt à la fin du roman, où cet auditeur, accompagné par Changuz, jusqu'à son hôtel, est apparemment pris en filature. Changuz se trouve obligé, finalement, de répondre à toute cette méfiance euh, que semble dégager son auditeur. It seems an obvious thing to say, but you should not imagine that we Pakistanis are all potential terrorists, just as we should not imagine that you Americans are all undercover assassins. La fin. Véritable cliffhanger ne permettra jamais de trancher. Mais tant mieux, le lecteur est invité à ne pas oublier que fondamentalement, la crainte et le soupçon sont ici sans objet tangible. Ce qui est néanmoins rendu clair et la nature radicale de l'adhésion à quoi que ce soit, quelques croyances qu'on puisse choisir. Or, dans le récit de Changuez, tout, sous les oripeaux de la certitude, est résolument incertain et la posture éthique souterraine qui semble programmée. Est une posture de méfiance vis-à-vis -vis de l'ensemble des images, valeurs ou représentations qui structurent notre univers sensible. Donc je conclurai très rapidement en disant d'abord que cette notion de radicalisation, dès lors qu'elle est travaillée littérairement, semble s'enrichir et se doter d'un sens qui n'en fait donc plus l'apanage d'être représenté comme exceptionnellement monstrueux, mais finalement un mécanisme un peu plus ample et un peu plus partagé euh, lié au processus de subjectivation ou d'affirmation identitaire. On peut le discuter parce que c'est pas non plus évident de le dire comme ça. Euh, et il me semble que si on reprend la notion de désincorporation littéraire propre à Rancière, on peut la lire dans le roman de Mossin Hamid euh, en remarquant qu'elle enfin, qu repose sur ce dispositif narratif qui favorise une certaine co-création entre un narrateur et un lecteur l'élaboration d'une voix narrative qui se veut consciente de tous les éléments déclencheurs de suspicion et de malaise, mais aussi chez autrui dans un contexte donné et la conviction profonde que l'identité est une réalité adossée à la fiction. Le lecteur voit effectivement ces opérations de jugement mises en lumière en même temps qu'on le prive peut-être de la possibilité d'exercer son jugement puisque cela devient honnêtement impossible en vertu des informations dont il dispose. Il est alors invité à la nuance, à la méfiance vis-à-vis d'un ordre sensible préconstitué et à la réflexivité critique. Ce mécanisme littéraire, je propose aussi de le lire peut-être comme la marque d'une certaine radicalité du roman, telle que cette radicalité est définie notamment par Justine Hupp, à savoir une littérature qui se veut beaucoup plus circonspecte quant à la possibilité de mettre en circulation des représentations partageables. Euh, je finirai avec euh, cette brève citation de Mossin Hamid sur son propre roman. J'ai conçu ce roman comme une sorte de miroir qui permettrait au lecteur de voir comment ils lisent, et en conséquence, comment ils vivent et choisissent leurs orientations politiques. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir occupé pleinement cette posture de terminer ce colloque. C'est quand même un, un, un raout. Je vais voir s'il y a des, des questions dans, dans l'auditoire. Et, et, et puis on va partager quand même un peu la discussion avant de, de, de, de, de se quitter. Est-ce que vous avez des, des questions euh, euh, Oh, oui, oui bien, bien, moi j'aimerais une. Euh, je trouve ça euh, assez saisissant, euh, la manière dont finalement ton propos questionne euh, l'imaginaire de la radicalisation et, et cette définition de la fin, la, ce qui est radical est plus circonspect. Mmh. Bon, du point de vue de la philosophie générale, enfin, voilà, c'est quand même incroyable de dire ça. Parce que le radical, justement, c'est quelqu'un qui... Enfin, quand on dit quelqu'un, il est radicalisé, c'est justement quelqu'un qui n'est plus du tout... Euh, circonspect, enfin qui doute plus, qui on n'a pas, en tout cas, <coughs> spontanément cette image-là. Et, et je, je voilà, j'aurais voulu t'interroger sur ça, c'est-à-dire sur finalement, le, comment dire, la, la manière dont ta, ta recherche, enfin euh, ton questionnement autour de la littérature peut-être euh, invite aussi à, à, à réinvestir cette attitude théorique qui est celle du doute, du trouble, de, de du, du questionnement en tant qu'il peut pas euh, se solidifier euh, dans une identité, et plutôt questionner la, ce que c'est qu'une identification, euh, enfin voilà. As un vaste programme de, de, oui. pour répondre à ça. Euh, je dirais, si on revient sur du coup, le fait que ces, ces mots-là de radicalité, de radicalisation, se charge un peu autrement, euh, finalement on n'est pas si loin, parce qu'une littérature radicale, en tant qu'elle est circonspecte quant au fait qu'on ne peut pas mettre en circulation des représentations partageables, c'est finalement une littérature qui... Voit le monde de manière très structurée, euh, où les discours évoluent dans un certain ordonnancement aussi, euh, et où la, la, la fabrique d'une image et d'une représentation, euh, comment dire, on n'en est pas dupe. Donc cette euh, circonspection, euh, elle est un doute, mais qui s'appuie sur une connaissance radicale du monde aussi. Mmh. Euh, radicalité devient aussi la, un adjectif, enfin, ou un mot, tôt, pas d'adjectif du tout, un nom qui désigne aussi euh, la posture qu'on a devant quelque chose, dont on maîtrise euh, l'organisation, euh, la nomenclature. Alors, avoir un regard radical sur le monde, ça peut aussi simplement vouloir dire avoir un regard lucide, euh, euh, oui, quant à ces enjeux, quant à ces mécanismes, peut-être un regard désabusé, je ne sais pas, mais, donc il y a moyen de réinvestir aussi ces mots. Oui. J'avais simplement envie de, de réagir, à... parce oui. qu'il me semble qu'ici, ici. Est ce que... A, là il y a vraiment des risques d'équivoque parce que ce pas les mêmes sens. Non, Radical, oui. étymologiquement, c'est qui va à la racine. Oui. Donc oui, une littérature radicale se veut plus circonspecte. C'est une littérature du doute, effectivement, parce que c'est la table rase. Enfin, en tout cas, c'est de revenir à la racine, d'aller au, au commencement des choses, essayer de, de dénouer, euh, euh, de remonter au principe, on pourrait même dire ça. Donc effectivement, dans, dans ce cas-là, là, dans le sens de la citation, je comprends, une ambition radicale pour la littérature de se remettre en question et de savoir si elle, elle peut encore presque exister dans le sens de mettre en circulation des représentations partageables c'est à dire qu'est-ce qu'elle va pouvoir produire mmh. comme, euh, comme commun dans, dans l'imaginaire mmh. et dans radicalisation c'est vrai que c'est devenu euh, Là on entendrait peut-être, il faudrait que Thomas soit là, mais le mot d'ordre, alors là il y a quelque chose, c'est pas le même mot d'ordre, ouais, mais c'est mais, l'inverse, est ou est-ce que c'est pas la même racine. Ouais. Et, et là c'est plus, euh, voilà, c'est qu'on voit au, au bout presque d'un du, processus qui enferme, Enfin, en tout cas dans c'est devenu une sorte de, de mot qu'on interroge plus, mais, mais qui est, qui est partout, c'est un, un mot... Euh, euh... C'est devenu, un, un euh, devenu une vraie étiquette qui sert étiquette. aussi à l'insulte politique. Ouais, une euh, qui, étiquette. Qui aujourd'hui, enfin, dans le milieu scientifique, euh, surtout des, des sciences sociales, euh, qui s'intéressent à l'extrémisme euh, violent, euh, etc., est euh, euh, et rechargée, euh, décorèle quand même beaucoup maintenant dans le milieu scientifique, euh, du terrorisme simplement d'inspiration religieuse pour le faire valoir vis-à-vis euh, -vis du terrorisme d'extrême droite, etc. Ce qui n'est pas évident euh, de 2001 à 2010. Quoi. Et, mais... et puis on entend immédiatement, en tout cas, c'est un mot qui est chargé de valeur. Là, pour le coup, et une mmh. valeur négative. Ah oui, c'est évidemment. On évidemment. Donc, euh, on n'est plus dans le même... Ah, Donc, moi, l'ambition, c'est aussi un moment de, de dire, OK, il est euh, chargé de cette valeur négative, mais parce qu'il est dépendant d'un certain contexte d'emploi et d'un certain locuteur, notamment. Mmh. Donc, le discours politique et le discours médiatique qui s'appuient, euh, enfin, les deux discours vont s'appuyer sur des épistémologies, donc de, les discours scientifiques, et les modèles variés qui sont proposés, mais généralement pas de façon très euh, comprehensive, pas de façon très, très honnête aussi, euh, et englobante, en choisissant euh, une voie d'explication qui, euh, de l'aveu même des producteurs scientifiques, en fait, est un, insuffisante, euh, et pas en ayant les mêmes objectifs non plus. C'est-à-dire que ce le... n'est pas vraiment non plus une critique du discours politique, dans la mesure où il paraît assez évident que le discours politique ne va pas organiser les conditions de la dissolution du corps, du corps social. Enfin, son but est de réaffirmer l'existence d'un corps social, surtout dans des événements traumatiques comme les attentats terroristes. Où... Là, il ne faut pas de place au doute, justement. Après, ça, c'est nos postures de aussi chercheurs. De de rebondir en fait oui. sur cette question du procédé comme euh, il, il indique un procédé, une sorte de, de miroir où euh, la radicalisation telle que, euh, on, on l'entendrait nous, là, euh, un individu qui se radicalise, est mis en miroir avec la radicalisation de l'ensemble de la société euh, américaine de telle sorte que, comment nous lisons, c'est que nous avons un doute euh, profond sur euh, le fait de savoir ce que ça veut dire que se radicaliser si même cette notion euh, en fait, euh, à, à un sens. Et en même temps, euh, moi, ça me fait un peu l'effet que j'ai que, que eu en, en écoutant Jean-Paul Angelibert Angélibert hier euh, à, à propos de Greg et, euh, de Marie -Gregg -Gregg -Gregg. et Omar et Greg. Euh, on a une espèce d'objet qu'on peut tourner dans un sens et dans un autre et qui est a puzzling case parce que, au fond, euh, euh, il y a une espèce de mise en échec quand même du positionnement, même si on a à se positionner. Oui. Et, euh, et moi, j'avais une question à poser, que j'ai pas posée à Jean-Paul, qui est la question de la responsabilité, finalement, dans un tel procédé et dans un tel dispositif. Oui. Euh, C'est comme si et la de responsabilité... De l'écrivain, l'auteur. Ouais, de l'écrivain. C'est comme si la responsabilité est reportée sur le lecteur, puisque comment il lise et euh... bah alors, Oui, mais à ceci près que, que si j'ai bien entendu... la la participation de Jean-Paul Angélibert dans Omar et Greg, il y a un discours positivement fasciste qui est euh, déployé. Ouais. C'est-à-dire que euh, ouais. les prises de position ouais, de ces deux personnages euh, sont. Euh, données en brut, on verra. Oui, données en donné brut et. Euh, Disposées, euh, façon... disposé, disons en tout cas. Mais enfin, pour donné. un lecteur, euh, peu importe, enfin, voilà, pour, pour le lecteur que je serai de ce, ce livre-là par exemple, je serais très mal à l'aise. Ouais. Donc le malaise vient du fait qu'il y a quelque chose qui est imposé et avec lequel on, et on ne sait pas trop en situer l'origine. Alors que là, il devient très euh, vite euh, lisible qu'il n'y a, a pas d'origine. Enfin, il y a un malaise mais qui est sans support. Euh, jamais, euh, comment dire, la lecture honnête nous rend absolument incapable de trancher, à savoir si ce personnage-là est un terroriste ou non, de même qu'on ne sait pas si cet auditeur auquel on a été euh, assimilé, mais en fait, euh, la désidentification elle, peut être super rapide. Il suffit que... Mais il suffit que je le lise, je ne suis pas américain, enfin, par exemple. Mais euh, c'est très rapide de se désidentifier et il n'y a pas de contenu positif qui est proposé finalement avec lequel on ne sait pas trop euh, composer. Euh, là, c'est vraiment euh, euh, créer un espace dans lequel euh, il devient très clair que si on, doit prendre, enfin, si on doit juger ce personnage, on le fait au nom d'un certain nombre de détails et de petits éléments qui sont disséminés et d'un ton euh, et d'une posture de ce narrateur euh, peu fiable. Hein, euh, qui fondamentalement ne suffisent pas à trancher. C est, c est Et donc on réagit à des clichés. Pardon. Et on ah non, à... Si on recompose le portrait de ce type-là, on se dit mais c'est pas possible, en fait c'est trop grossier. Tout est trop grossier. C'est-à-dire qu'en fait, ou bien c'est un terroriste, ou bien il faut que nous on accepte d'être terrorisés alors cette incapacité à, à, à, à identifier quelque chose, et peut-être que ça, ça peut avoir une vraie résonance pour le coup, je, enfin, comment dire, euh, politique très très forte. Que finalement, la, la, la nécessité de, de catégoriser sur des catégories extrêmement rigides euh, certains phénomènes vient peut-être aussi de l'incapacité subjective à endurer. Mm -hmm. C'est pour ça moi j'entends aussi ça dans, dans ce questionnement. C'est-à-dire, que c'est quand même très, on pourrait presque dire que c'est agressif de la part de l'auteur parce que c'est très très angoissant. En réalité, c'est même pas de la peur, mais c'est extrait de langue. <rire> oui. Parce que c'est une plume qui est quand même très intéressante. C'est un style qui est volontairement celui d'un de, euh, de, bah de, jeune pakistanais qui étudierait euh, dans une public school à l'anglaise. La, Donc il a un, Il n'a pas du tout un, Je pense que si on faisait une étude plus systématique de sa langue, c'est plus une langue qui se rapproche de la langue britannique que de la langue américaine d'ailleurs. Euh, mais, euh, mais c'est évidemment ce, cette chose-là qui est convoquée, c'est-à-dire que ça va stimuler chez le lecteur. Parce qu'on voit l'auditeur le faire aussi. Il y a un certain nombre de réactions qui lui sont imputées directement. Donc on devrait avoir les mêmes. Or, on n'a pas les mêmes parce qu'on est quand même à distance et qu'on réagit moins facilement aussi à tel ou tel cliché. Mais du coup, ils sont exposés, ces clichés, comme des euh, détonateurs presque, des triggers, si on veut reprendre... De... Merci beaucoup. Je crois qu'il faut oui, qu'on s'arrête. Qu euh, que... <rire> non, c'est pas ça. C'est vrai que. Merci beaucoup euh, Merci à, à Pierre. Merci beaucoup aux intervenants qui sont partis. Merci beaucoup euh, aux doctorants qui parlent, qui prennent la parole avec euh, une force, une puissance qui donne euh, un, un, un grand plaisir. Je pense que tu le ressens aussi. Euh, oui, oui, oui. Euh, Stéphanie aussi. Euh, oui, oui. C'est magnifique. Et euh, euh, nous ne pouvons que vous rendre hommage euh, pour euh, la qualité la, la, la, la, le, de, de, de cette parole qu'on entend et, et de la vivacité de la, de la recherche et de ce que ça promet. Parce que c'est vrai qu'on est plutôt dans la grisaille. Et vous nous donnez plein de couleurs. Et euh, merci beaucoup.